Salut Amélie, on vient de faire connaissance, on ne se connaît pas encore trop. Est-ce que tu peux parler un petit peu de toi, te présenter Oui, bien sûr. Alors, euh, je m'appelle Amélie, j'ai 28 ans, je suis française et j'habite à Oman. Euh, je suis professeure de français langue étrangère. D'accord. Donc, à Oman, tu travailles comme professeure de français langue étrangère Oui, c'est ça. Mmh. Je travaille à Mascate. Euh, Mascate est la capitale d'Oman et euh, je travaille là-bas et je donne des cours de français pour les étrangers. D'accord. Pour des enfants, pour des adultes Pour tout le monde. Mmh. Il y a tous les niveaux. Euh, il y a du français pour les enfants, pour les adolescents, et bien sûr du français pour les adultes. D'accord. Et tu aimes bien J'adore. C'est vraiment génial. Oman est un pays très très beau et vraiment euh, sauvage mmh. et intéressant, très intéressant culturellement. Donc tu as visité Oui, j'ai visité. Oman. Oui, bien sûr. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, Oman, c'est dans le golfe Persique. C'est à côté de l'Arabie Saoudite, du Yémen, de Dubaï, des Émirats Arabes Unis. Mm -hmm. Et donc, c'est un pays qui est euh, bordé de mer. Et euh, c'est un pays où il fait vraiment très, très beau, mm -hmm. très chaud. La meilleure période, c'est l'hiver, car l'hiver, il fait 25 degrés. Ah C'est sympa. C'est vraiment bien. Mm -hmm. Alors que l'été, il fait 50 degrés. C'est un peu plus difficile. Et là, <rire> ouais. c'est vraiment difficile à vivre, mmh. vraiment. Alors, il faut toujours se cacher du soleil et utiliser la climatisation, mmh. mais bon, ça va. Mmh. Et ensuite, euh, moi, je suis à la capitale, à Mascate, qui est euh, un, une capitale très intéressante parce que c'est une capitale récente. Mmh. Mascate et Oman aussi ont commencé à se développer il y a 70 ans. Oui. Et euh, c'est très intéressant culturellement car euh, les choses évoluent très très rapidement. Et qu'est-ce que tu aimes particulièrement à Oman euh, J'aime euh, le soleil, j'aime les paysages qui sont très beaux et très naturels. C'est comme si personne n'était jamais venu. Mmh. C'est un tourisme qui est très axé sur la nature. Mmh. On peut camper, on peut euh, camper partout. On peut camper à la plage, on peut camper à côté des falaises, où vous voulez, vous pouvez camper. Et yep. c'est très sûr, il y a beaucoup de sécurité. Les Omanais sont très gentils, euh, très intéressés aussi par mm -hmm. les Européens. Et donc, il n'y a pas du tout de problème d'insécurité. Euh, c'est vraiment intéressant, il y a la, la, la mer est très très belle, beaucoup de poissons différents, mm -hmm. des tortues, des dauphins, des baleines. Ah oui Vraiment, c'est très, euh, très beau, très nature, très, très beau. Ça donne très envie de oui, visiter je Oman. Je conseille vraiment à ceux qui veulent venir et euh, découvrir un pays qui n'est pas très connu mmh. et, euh, et où on peut faire beaucoup de choses et se promener et voir des très belles choses rares et précieuses. Mmh. Je conseille vraiment de venir à Oman. Super. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Gabriel. Je t'en prie, Amélie. À bientôt. À bientôt.